En septembre, c'est l'anniversaire de la bibliothèque Louise Michel. Et on vous a préparé un anniversaire incroyable avec des vraies infos sur la vraie vie de Louise Michel. Quel serait le nom du compte Instagram de Louise Michel oh si, oh si, si, si elle et si elle vivait encore, bien sûr. Hasta siempre la Révolution, pour toujours, Forever Now, maintenant. Moi j'adore. Hashtag. Et aussi des quiz. Incroyables. Vous vous mettez combien En insulte de l'ancien temps. Vous découvrirez la fresque réalisée par Léa Castor sur les grandes héritières de Louise Michel pour lesquelles vous aviez voté précédemment Vous pourrez découvrir la puissance de Christiane Dopira, de Gisèle Halimi, de Malala Yousafzai, et aussi Louise Michel. Et encore plus de quiz Vous vous mettez combien en livres qu'on fait tous semblant d'avoir lu Et des histoires encore plus absolument vraies sur Louise Michel C'était de mettre fin à l'Empire, et qu'elle arrive son sabre laser à la main, double sabre laser, attention elle arrive, et là, elle bat à la suite les différents apprentissites. Elle s'avance vers l'empereur et lui dit... Ouais, le est terminé. Et toujours plus plus Vous vous mettez combien en animation de la bibliothèque la plus cool de la rue des Haies Et enfin, vous découvrirez la puissance du filtre lapin, du filtre étoile, du filtre... Tu as un citron dans les yeux Dans le puissant photomaton de Louise Michel Ma <rire> oh là là. Bah voix lâche Quelqu'un aurait vu ma camomille Avec un peu de miel s'il te plaît Bonjour j'aimerais vraiment ma camomille Reviens ma camomille